Je m'appelle Christophe Roux, je suis professeur à l'Université Paul-Sabatier, directeur depuis 2018 de la Fédération de Recherche AIB. Ils sont présents dans la salle Julie Cullimore, qui est directrice de recherche INRA, qui est membre du LIPM. En connexion devrait nous rejoindre Jérôme Chave, qui est directeur de recherche CNRS et qui est directeur adjoint aussi de, de l'IFR. Et au fond de la salle, Mathieu Arla, qui sera avec Monique Burus, euh, qui fera partie avec moi de la prochaine équipe de direction. Donc voilà euh, le, pour euh, la présentation en fait, euh, des membres présents de notre côté. Donc. L'objet de la discussion d'aujourd'hui, hein, c'était de se présenter et typiquement de vous présenter euh, ce qu'est la Fédération de Recherche à de Sens, Interaction et Groupe de Diversité. et J'imaginais qu'au départ, si vous n'étiez pas habitué avec ce type de structuration, là, de vous présenter ce qu'est une Fédération de Recherche. Alors, désolé, c'est un peu administratif, mais euh, c'est pour vous lire en fait, ce, ce qu'il en est. Hein. Les Fédérations de Recherche au sens CNRS là aussi, vous avez à l'INRAE à peu près la même chose, notamment à travers les SFR, les structures fédératives de recherche, ce type d'organisation. Les fédérations de recherche regroupent en totalité ou en partie des laboratoires de recherche ou des services quoi, relevant du CNRS ou d'autres organismes, bien évidemment, <coughs> afin de coordonner leur activité scientifique et de mettre en commun tout ou partie de leurs moyens. Pour résumer la signification de cette phrase, c'est eh bien, euh, voilà, vous avez la possibilité de vous organiser, vous en faites ce que vous voulez en fonction de vos besoins. La suite du texte, c'est eh bien que les entités qui participent à une telle structure conservent l'individualité propre, autrement dit les laboratoires, ce sont les, les unités qui produisent la science et qui restent évidemment euh, en tant que, que structure fonctionnelle, il hein, n'y a pas de problème, hein. Donc, conservent leur individualité propre, euh, des moyens en personnel, crédit et équipement peuvent être attribués en propre à la fédération de recherche. Bref, une fédération de recherche, ça ne remplace pas les unités, mais ça a des moyens de fonctionnement. Donc ça, c'est cette partie aussi que je voulais vous présenter. Et pour vous résumer un peu euh, le, la situation et l'intérêt de ce type de, de structure, juste une petite image un peu triviale, hein. nous sommes six unités actuellement dans la fédération de recherche. Eh bien, si on veut chercher des synergies entre ces six unités, on peut essayer de faire la transversalité, de mélanger tout cela. Eh bien, ça peut ne pas être très heureux. Et si on y réfléchit bien, on arrive à des structurations un peu plus intelligentes, on va dire. Et l'objet de ces structurations intelligentes, c'est de peser plus lourd que les six unités séparées sur des aspects décisionnaires, sur des organisations. Voilà un peu la philosophie de ce qu'est une fédération de recherche. Ça ne remplace pas, c'est une synergie entre unités, et c'est faire entendre sa, euh, ses choix, sa parole auprès euh, des tutelles. Donc, Ce qui a été fait dans le cadre de cette structuration de euh, ces six unités, c'est euh, lors de la création de l'IFR euh, 40, qui était précédente à l'IFR AID, en 1996, c'était regroupé trois laboratoires qui s'appellent maintenant, ce n'était pas leur nom à l'époque non plus, le laboratoire des interactions plein de micro-organismes, le LIPM, le LRSV, laboratoire de recherche sciences végétales, et le laboratoire génomique et biotechnologie des, des, des fruits. Donc, il y a l'évolution qui a suivi, c'était un regroupement avec une structure, au un Centre national des ressources génomiques et végétales, et le labor, un laboratoire d'écologie sur l'UPS, qui est le laboratoire EDB. En 2010, l'IFR 40 est devenue l'actuelle fédération de recherche, agro de sciences, Interaction et Biodiversité. C'est un changement de programme au niveau du CNRS, mais ça n'a pas changé la philosophie d'ensemble. Elle nous a rejoint ensuite le laboratoire du MEDIS, laboratoire 7, en 2011. Or, cette structuration s'est concrétisée par un rôle très important au niveau des fédérations, c'est le développement technologique. Ce développement technologique a été initié dès le départ avec le développement d'un plateau technique d'imagerie végétale. Après, ma foi, plusieurs projets, CPER ou autres, eh il y a une plateforme actuelle d'imagerie de la Fédération qui fait partie du réseau TRI, Toulouse Réseau Imagerie, qui est transversal sur tous les plateaux d'imagerie sur Toulouse. Eh bien, cet exercice a été reproduit plusieurs fois, 2002-2006, la, eh la génomique que nous avons sur le site de Zoril, elle a démarré, été initiée euh, par ces laboratoires avec de l'appui de l'INRA et, euh, à l'époque, ça s'appelait encore l'INRA et du CNRS, pour euh, créer en fait et évoluer vers deux structures que vous connaissez sûrement, le CNRGV, l'actuel CNRGV, que j'ai déjà cité, qui fait partie dont maintenant de la FRP, et euh, une plateforme, une unité de service, GetPlage, qui aussi est issue de, cette, de cet effort de coordination entre les unités. Même chose pour la protéomique en 2000, qui a fusionné ensuite avec la protéomique de l'IPBS pour former une plateforme Profi. Un autre projet aussi d'envergure, alors lui, on va pouvoir l'annoncer maintenant, c'est quelque chose d'encore non-officialisé, mais le projet Plan Campus PAPS-B, alors PAPS c'est pour Paul Agrobiosciences B parce qu'il y en a un, le A qui a été construit sur le site de Lensat. Mais ça y est, il vient enfin en concrétisation et le PAP -B va, la, la, la construction va débuter en, en janvier ou février 2021 donc pour euh, au moins un an de construction. Je pourrais citer encore les LABEX, LABEX TULIP qui émarge vraiment de nos unités. Le LABEX SEBA qui euh, euh, provient, euh, entre autres laboratoires, du laboratoire EDB, pour sa part, écologie. La plateforme Toulouse Plan Micro Phenotyping qui a été créée, hébergée au niveau de l'AFR qui a ensuite pris pour notre plateforme, son chemin et son envol EPMP est actuellement inorae ou NPM. Et enfin, dernier exercice on va dire de synergie entre, entre nos laboratoires, c'est l'EUR Tulip, donc, qui vient d'être obtenu et qui démarre actuellement. Donc voilà, si on voulait résumer... Une fédération de, refaire, de recherche, pourquoi faire ben Vous l'avez sous les yeux. Hein, C'est cette historique et qui continue. La flèche n'est ne, ne, pas terminée. Hein, et dans ces discussions auxquelles vous nous invitez à Dinafort, ça rentre tout à fait dans une réflexion que, que nous avions l'élargissement de nos thématiques, notamment vers le vaste champ de l'agronomie, de l'agroécologie et des aspects de foresterie, agroforesterie. Voilà, il y a des mots-clés à partager et des travaux à partager sûrement, et donc c'est ce que nous devons réfléchir. Alors les thématiques actuelles et scientifiques des unités de la FRID, ce sont des thématiques qui sont dans nos champs des laboratoires de biologie cellulaire, interaction de plantes organismes et développement des plantes. Nos laboratoires de biologie cellulaire vont aussi vers de la biodiversité ou vers des concepts d'évolution et d'adaptation à la spéciation. Mais ces trois concepts-là, biodiversité, évolution et modélisation, on va dire, sont les points forts des laboratoires d'écologie. Les synergies thématiques sont fortes, existantes entre, entre nos unités, et justifient en fait ces, ces émargements communs. Alors, je souhaitais vous présenter ensuite l'organisation fonctionnelle de, de la fédération pour que vous puissiez vous faire une idée de la façon dont nous fonctionnons quasi au quotidien. Le périmètre de la FR actuel, euh, il y a six laboratoires membres. Donc six laboratoires membres, ça veut dire que ce sont des laboratoires qui participent aux décisions, qui participent financièrement au fonctionnement et qui participent également à des appels à projets pour obtenir, Donc, les chercheurs hein, de, de ces laboratoires peuvent obtenir des, euh, des fonds pour faire des différents types de projets que je vous présente. Nous avons aussi des partenaires, c'est-à-dire privilégiés, on va dire, avec qui nous avons des, des interactions, mais nous faisons une nuance entre les membres qui participent activement et les partenaires qui sont au courant de nos, de nos activités et qui peuvent en bénéficier pour certains, au moins des informations. L'ensemble représente à peu près 450 personnels, 286 permanents. Bon, C'est un effectif de 2019, que je n'ai pas réactualisé, mais peu importe, hein, c'est pour se donner un ordre d'idée. 90 chercheurs, 69 anciens chercheurs, 127 qui étaient à Biates. Et évidemment, contractuels, hein, que ce soit les, les post -docs, les docs ou les CDD qui participent donc à, à, ce, à ce travail collectif, au travail des laboratoires, et ensuite à, cette, à ces synergies. Le périmètre géographique, bon, il est essentiellement sur, sur Ozoville, mais... Euh, il y a un périmètre élargi avec le site de Rangueil. Où vous avez le laboratoire EDD. Il y a aussi euh, un personnel de l'AFR qui est sur la plateforme protéomique qui se situe à l'IPDS, en route de Narbonne. Et vous avez le laboratoire 7, donc, qui est sur le, le site du Moulis, dans, dans l'Ariège. Le périmètre géographique local, ensuite, vous allez reconnaître cette carte hein, pour ceux qui connaissent Oseville. Vous reconnaissez ici les, les tennis. Hein. Vous avez ici la, la partie du CNRGV, Là, les, les bâtiments euh, LIPM. Eh bien, la FRIB, elle est sur ce bâtiment, qui est un bâtiment euh, sac pour cette partie, UPS pour cette partie. Et donc, nos, nos locaux sont ici, avec euh, bureaux, salle de réunion, salle de culture et une serre S2 dite serre OGM, quoi, qui est là. -dessus. Donc, en termes d'évolution, ce qui apparaît, c'est que ces tennis vont être le, le site et tennis va être le, le site en fait, de construction d'un nouveau bâtiment, qui est le, le plan campus paps B, le pôle agrobiosciences, qui sera dans, sur ce site là. Les joueurs de tennis de, ne vous inquiétez pas, vous aurez des tennis qui vont être construits d'ailleurs pas loin de Dinaphore. Dont vous pourrez continuer à vous inscrire et, et à jouer sur, sur des terrains. Pour ce qui est du périmètre institutionnel, dont la FRAIB a deux co-tutelles, le CNRS avec un rattachement principal à l'INSB et un rattachement secondaire à l'INE, et l'Université Paul Sabatier. Néanmoins, nous avons des partenaires institutionnels aussi, à travers l'INRAE et l'INPINSAT, qui ne sont pas tutelles au sens où ils ne participent pas au fonctionnement financier de la structure mais ils participent à l'organisation pleinement. Euh, exemple, l'INRAE, notre site web est hébergé à l'INRA. L'INP, euh, la plateforme imagerie, est hébergée, hébergée dans des locaux euh, INP. C'est vraiment euh, un partenariat très, très étroit hein, qui, qui a lieu entre toutes ces, ces tutelles-là. D'un point de vue de l'organisation stricte, c'est du classique, une équipe de direction, donc avec Julie et Jérôme, nous formons la direction, il y a sept, actuellement sept personnels CNRS, ITA, qui structurent cette fédération, avec l'administration des services communs, Sophie Guillem pour cette administration, Solange Cassette pour la documentation, pour la communication, nous avions un personnel Bon, qui est parti en retraite. Dont actuellement, ça se fait avec, euh, en prestation euh, avec euh, Gaël et Steve. Pour ce qui est des, des plateformes technologiques et services, donc quatre personnels à l'imagerie cellulaire, un personnel à la protéomique. Et pour ce qui est de cette partie culture de plantes, euh, c'est-à-dire les euh, salles de culture, production de végétaux, euh, nous avions euh, deux personnels mutualisés sur cette partie. Et nous aurons en plus, en fait, euh, un personnel, un ITA assistant ingénieur, euh, en cours de recrutement, Bon, voilà un soutien du CNRS complémentaire pour euh, continuer à développer cette fédération. En termes de gouvernance, les choix, comment s'effectuent nos discussions, comment s'effectuent nos décisions, eh c'est très simple là aussi, c'est le comité de pilotage, hein, avec la direction et, et Sophie Guillen, nous interagissons dans un comité de direction avec les unités, c'est une structure légère, les directeurs d'unités interviennent, les, euh, les, les, les, les discussions sont faciles à entamer euh, dans, ce, dans le cadre de ce comité qui se réunit trois à quatre fois par an suivant les, les, les urgences, les nécessités de, de fonctionnement. Et associé à ces décisions, eh nous avons la mise en œuvre qui se fait par des représentants de ces unités à travers un conseil scientifique, notamment tous les choix des projets à financer, des séminaires se fait dans un conseil scientifique. Nous avons aussi un conseil technologique par rapport à l'achat d'équipements. Et enfin, pour les laboratoires qui sont intéressés à la production de plantes, nous avons une commission de production végétale, où il y a les personnels des différents services et laboratoires qui interviennent. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, le, un des points très importants pour une fédération, c'est euh, justement de, de faire émerger euh, des nouvelles technologies et euh, de euh, euh, trouver des synergies avec les, les plateformes existantes. Et tout ça génère pour les, les laboratoires un écosystème technologique vraiment très favorable, avec euh, dans notre cas euh, des personnels qui sont directement dans des plateformes, dans l'imagerie de la protéomique. Nous avons aussi des équipements que nous avons acheté en commun entre les laboratoires et associé à cela euh, toute la sphère hein, très directe, on va dire, qui fait partie de, de GenoTool. Hein, vous avez euh, des PMP, la plateforme GetPlage, Metatool, le CNRGV qui est une unité de service INRAE euh, qui, qui a aussi une activité euh, de, de service pour, euh, pour nos laboratoires et tout l'environnement de l'écotron de la CETE est une structure purement minée, hein, qui n'émarge pas en tant que telle de, de l'AFR à IB, mais avec un accès assez privilégié avec ces avec ses outils, des spécificités extraordinaires qui peuvent intéresser aussi pour ré, réaliser des plans expérimentaux, euh, justement qui tiennent lieu à la modélisation de la biodiversité. Bon, toutes ces plateformes sont extrêmement bien intégrées dans le, le paysage euh, de, de sites, hein, dans Genotool. Par exemple, l'imagerie TRI, pour ce qui est de notre plateforme d'imagerie. C'est une petite plateforme parmi l'ensemble des plateformes d'imagerie, par exemple. Imaginez ce qu'il peut y avoir comme un plateau d'imagerie dans le secteur de la santé. Donc, nous sommes vraiment très très bien intégrés dans cet environnement technologique de, de site. L'autre question que j'imaginais aborder pour vous, hein, c'était « Ok, très bien, une fédération intéressante dans la technologie » mais qu'est-ce que ça peut apporter aux laboratoires et aux chercheurs Donc Quelques exemples très concrets hein, là-dessus, de, de fonctionnement. Ben déjà, pour fonctionner, il faut euh, de l'argent. Euh, c'est trivial, mais c'est important. Là, c'était pour vous donner un ordre d'idée. Le budget, le budget de la Fédération, il est de 200 000 euros par an, en moyenné, on va dire, hein, avec la part des participants euh, Université Paul-Sabatier, CNRS et les prestations de l'imagerie. Et un fonds de mutualisation des unités. C'est-à-dire que les unités mettent de l'argent au pot, si vous voulez. En 2020, pour vous donner un euro d'idée, c'était 50 000 euros entre les six unités. Alors, il y a un calcul, un ratio qui est fait là-dessus. Et que fait-on de cet argent Eh bien, on l'utilise pour des aspects de fonctionnement, de communication, la maintenance des serres, le soutien de plateforme et surtout de l'animation scientifique. Alors, sur 5 ans, 35%, mais en fait, ces dernières années, ça a augmenté. Typiquement, cette année, l'animation scientifique est à hauteur de 92 000 euros en termes d'appel à projets, de séminaires euh, entre les laboratoires. Alors, pour vous donner un ordre d'idée très direct, hein, 54 000 euros mis au pot par les unités, 92 000 euros récupérés. Autrement dit, c'est un investissement de presque 1 pour 2 quoi, ou 1 pour 1,8. Donc Effectivement, c'est un entraînement qui est fait. Euh, évidemment les unités ne sont pas là que pour récupérer quelques dizaines de milliers d'euros, ça serait ridicule, mais pour avoir de la synergie entre ces laboratoires, synergie scientifique. Et pour susciter et renforcer ces synergies scientifiques, eh bien, nous avons des, des, des appels d'offres, des outils d'animation scientifique, d'accompagnement des plateformes et de prospectives technologiques, et ce que le, pour les laboratoires qui ont besoin encore de, de faire la production végétale, donc un support de production végétale en personnel et bien surface, et aussi la communication qui est très importante à travers les outils que nous proposons. Alors en termes d'animation scientifique, notre action phare, c'est l'appel à projets interunité. Cet appel à projets interunité, là aussi on va commencer par la dernière ligne, hein, le budget, 45 000 euros cette année, trois projets financés, 15 000 euros par projet. Donc ça, ça dépend, c'est le conseil scientifique... Hein, une structure complexe comme l'ANR ou autre, nous avons en main ces financements et ces outils. C'est le CS et le conseil scientifique, dont est le comité de direction, qui décident sur proposition, on va dire, si on va faire beaucoup de petits projets ou plus de projets plus, plus ambitieux. Donc voilà, on, on agit d'année en année selon ce que l'on estime juste. Et donc sur cinq ans, il y a eu 21 projets financés. L'objectif très clair à cela, c'est de susciter des rencontres, des synergies scientifiques, des interactions thématiques hein, et un effet starter pour aller vers euh, des projets plus larges. Enfin, je n'aurai pas le temps de vous présenter des exemples, mais il y a des exemples vraiment où des rencontres se sont faites entre, entre équipes et qui ont abouti au développement de projets ANR ou autre. C'est un effet vraiment d'émulation scientifique entre les équipes. Alors, nous avons d'autres appels à projets, là aussi, hein, on est libre de choisir ce que l'on souhaite faire. Alors, à titre d'exemple, euh, depuis deux ans, eh bien nous faisons un appel à projets avec euh, les collègues de l'unité Agir, qui ne sont pas dans la FR. Bon, C'était une volonté d'aller vers les aspects d'agronomie d'agroécologie, et bien pour faire ça on suscite, hein, ce n'est pas juste que de discuter sur l'intérêt scientifique on suscite des interactions vous voyez ce n'est pas des sommes très importantes mais ça permet d'inciter euh, euh, au lancement d'expérimentations alors nous avons aussi dernièrement lancé un appel à projets jeunes scientifiques ça, ça a connu un grand succès c'est pour les doctorants et post-doctorants, en fait. ce sont des projets à 5000 euros maximum et donc, il y a eu un franc succès de, de la part des, des jeunes scientifiques hein, pour euh, proposer des, des thèmes à, à financer et avoir comme ça des, des projets qui euh, évoluent en plus de ce qui était initialement prévu dans, dans leur projet de recherche, Doc ou poseur. Donc, Évidemment, euh, puisqu'il y a une forte présence de, de plateformes, les ateliers technologiques, c'est-à-dire la formation ou l'information sont présents avec des ateliers d'imagerie de génomique de plages, hein, qui euh, présente spécifiquement qui vient au forum annuel aussi présenter euh, les développements de la plateforme même chose en protéomique et euh, pour la plateforme de phénotypage tpmp et enfin on a aussi une politique de complémentaire par rapport à ce que font les tutelles par ailleurs hein, sur le soutien à manifestation euh, alors pour les congrès on le fait hein, si nécessaire pour les réseaux européens ou autres, on offre des possibilités. Ce qui nous intéresse, c'est aussi de permettre des workshops interunités parce qu'ils n'ont pas de soutien en général d'établissement ou de, de tutelle. Donc là, on favorise des discussions. Alors, favoriser des discussions, ça veut dire quoi ouais, ben, euh, Par exemple, payer les post café ou donner des goodies comme des stylos. Des, enfin, offrir aussi des possibilités d'accueil de réunion. Voilà ce type de, de soutien que l'on apporte. En dernier lieu, à l'invitation de, de conférenciers. Ça, c'est quelque chose que nous avons depuis de nombreuses années, que nous continuons. Euh, nous dégageons un budget annuel de, euh, pour 12 séminaires à hauteur de 800 euros par séminaire. On a voulu l'étendre à la possibilité d'inviter de, des, des conférenciers européens. Bon, ça, cette somme, ça dépend aussi de... de c'est à concurrence 800 euros, mais ça permet de, de compléter, en fait, les, les possibilités qui se font à travers les laboratoires à travers les, les LABEX, par ailleurs, et donc qui euh, viennent soutenir comme ça cette activité scientifique de site. Un dernier point qu'il faut évoquer, c'est notre rôle dans la communication. Il n'est pas aussi fort que ce que nous le souhaiterions, parce que nous estimons que c'est très très important quoi, pour une fédération, à compléter on va dire, la communication des laboratoires, à intervenir avec les tutelles. Alors nous le faisons en interne avec un forum annuel, dans lequel nous, euh, nous présentons en fait les développements des plateformes, euh, les orientations globales de la fédération s'il y a lieu, et évidemment les projets scientifiques qui ont été financés les années précédentes. Euh, nous avons aussi euh, un intérêt ou euh, une volonté d'aller vers des manifestations grand public. Euh, nous sommes dans le, le sud de Toulouse, là, sur un campus qui n'est pas connu on va dire, du, euh, du grand public. Et nous avons la chance d'avoir un accès ouvert et privilégié vers le jardin botanique Henri Gossin qui est attenant au muséum et dans lequel donc, nous pouvons faire des présentations pour le grand public, 300 000 visiteurs par an, hein, donc ça permet d'ouvrir un peu la, la fenêtre de, de visibilité pour, pour nos recherches. Euh, nous avons à vocation plus interne aussi des aspects de de présentation euh, grand public, en tout cas moins complexe, ça s'appelle les jeux Sciences, dans lequel les présentations se font en français, se font pour les non-spécialistes, les chercheurs qui ne sont pas spécialistes du domaine, ou bien euh, les, euh, les, les personnels techniques de nos laboratoires, pour qu'ils soient au courant de tout ce qui se fait dans les laboratoires voisins. C'est plus difficile à transmettre ce type d'informations, c'est très intéressant, très enrichissant. Y compris pour ceux qui présentent ces, ces actions dites de vulgarisation, hein, mais qui doivent être extrêmement, on va dire, léchées et préparées, pour que ça puisse passer facilement. Enfin, bon, nous avons aussi euh, euh, un soutien, mais il n'est pas à la hauteur de ce que l'on souhaiterait faire, parce que ça demande des budgets. Euh, qui sont au-delà de ce que l'on peut dégager, mais au développement d'applications digitales, notamment pour la plateforme d'imagerie, avec la plateforme Psen là-dessus. Là bon, c'est très ciblé effectivement sur nos outils, mais c'est des choses que nous pouvons faire. Donc Pour terminer, nos perspectives pour le prochain contrat, pour hein, contrat quinquennal, hein, nous avons des, des perspectives fortes qui sont au niveau interne, avec euh, cette création du service de production de, de plantes hein, végétales, qui est euh, un exercice pour nous qui est très important d'interface. Produire des plantes dans des laboratoires de, de biologie des plantes, eh c'est quelque chose de majeur. Donc nous avons un effort avec euh, le CNRS qui, qui nous apporte un personnel, une organisation entre les services des laboratoires. On s'est un rôle de coordination très fort, qui vient sur la fédération de recherche. D'autant plus que l'autre action importante pour le prochain contrat, c'est le pôle agrobiosciences, nouveau bâtiment de m mètres carrés, de nombreuses surfaces de culture, serres. Pour vous donner un ordre d'idée, à peu près la, la moitié, euh, enfin, lorsque le pôle sera construit, quoi, la moitié des surfaces de production végétale, salles de culture et serres, sur nos laboratoires. pas sur le site d'Osaville, mais sur nos, nos laboratoires seront des des surfaces FRaIB. Donc c'est vraiment un effort conséquent, une étape conséquente pour pour notre fédération. Donc ça c'est d'un point de vue structurel. Nous avons aussi des perspectives qui ont été initiées précédemment avec le laboratoire Agir. C'est pour cela que votre invitation tombait vraiment à point nommé. C'est notre volonté d'élargissement du, du périmètre scientifique, nos travaux scientifiques biologie cellulaire et les, les évidemment les les applications sociétales et les attentes sociétales qu'il y a derrière vont vers les aspects d'agronomie, d'agroécologie. Et dans nos sciences aussi, la technologie évolue. Nous intégrons de plus en plus les aspects multi-organismes, changement d'échelle, évidemment avec les écologues, mais aussi dans les laboratoires de biologie cellulaire végétale, et dans les notions de services écosystémiques, écosystémique, d'agroforesterie, de foresterie, ce sont des points qui deviennent très importants pour nous. Et dans lequel nous cherchons des contacts, une émulation scientifique. Donc C'est très, très intéressant de discuter de cela avec vous, et c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour l'invitation qui a été faite pour nous de, de présenter quoi, ce, notre fédération. Et euh, euh, désormais, nous pouvons en discuter. Voilà.